C'est gang contente avec vous, on va regarder l'évolution de l'agro avec les deux lumières Vipar Spectra, la XS2000 et la P2000, nouvelle série de lumières qui sont euh, sur le site de Vipar Spectra, pas encore disponible, ça sera pas la série XS, mais bien la série KS, et oui, c'est des lumières avec des tubes, donc, euh, vraiment hâte de recevoir ça, j'imagine, à la fin du mois de mars. Donc, euh, la dernière fois qu'on a vu l'évolution de cette grow, euh, il manquait des nutriments. On est en début de croissance. On est avec des king-couches, avec des graines vraiment instables, des graines de cannabis que j'avais trouvées dans un 28 grammes de pot que j'avais acheté à Oka. Donc il euh, y a un plan qui n'est pas un King Kush et c'est le plan là dans le fond à gauche. J'ai six plans dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Le plan en haut à gauche est un Dossido Purple Punch de Ripper Seed. Donc j'ai acheté là ces graines de cannabis là chez Ripper Seed sur leur site internet environ 12 12 euros. Euh, la graine de cannabis. Donc, les cinq autres plants, euh, c'est des graines de cannabis gratuites, mais on va peut-être avoir des mâles, on va peut-être avoir des hermaphrodites. On ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir avec les king-couches. J'ai arraché beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles. Euh, C'était toutes des feuilles là, qui n'étaient pas en santé. Donc, euh, j'ai vraiment attendu à la dernière minute pour donner des nutriments à ces plants-là. Beaucoup de changements aussi euh, au sujet de l'humidité. On a mis un beau euh, humidificateur. Je l'ai présentement mis à, à, à intensité moyenne. J'ai pas euh, ajusté la. Parce que je peux ajuster l'humidificateur avec mon cellulaire. Là, avec une application. Euh, je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc, pour la première fois, j'utilise un humidificateur. L'humidité présentement est à 56. Il est à 56 À euh, la température euh, 22.9 J'étais à 22.5 Tantôt C'est sûr C'est sûr que Le petit truc ici faut Il faut qu'il soit à la hauteur des feuilles euh, Il est un petit peu plus haut là, moi que, que la hauteur des feuilles Donc on n'est pas encore Oups, là. On n'est pas encore parfait là, Pour Pour euh... L'endroit où est-ce que j'ai mis le, le détecteur d'humidité. Il était peut-être peut un pied trop haut. Donc, euh, ici, là. Ici, il est ici. Donc, il est vraiment trop haut, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas parfait. Donc, euh, début de croissance, on est... Pff, début de croissance, on n'est pas à la fin de la croissance. Là. Début euh, milieu. Donc, euh, regardez votre tableau, votre tableau sur Internet, PPFD, euh, je, je, je, je suis correct, je suis correct, là, 55% et euh, 22 degrés, 23 degrés. Une autre chose que j'ai rajouté, non seulement j'ai rajouté un humidificateur ici, j'ai rajouté une autre fan. Donc, la fan en haut qui était, euh, elle est toute vraiment... Euh, Très bien attaché très difficile à changer d'endroit présentement elle est trop haute elle souffle au dessus des plans et puis l'autre fan euh, je l'ai mis au milieu des six au milieu des six plans et puis euh, il y a vraiment une bonne circulation d'air là tous les plans bougent donc euh, c'est un bon signe j'ai pas encore commandé mes prédateurs pour les trips j'ai pas encore commandé les prédateurs pour les spider mites euh, les feuilles sont déjà maganées pour les trips les trips sont présents on avait l'humidité à 40% dans l'ancienne GROW là on est monté à 55% euh, les trips c'est un petit peu moins ça on pourrait peut-être même monter l'humidité à 60% on va voir ce que ça donne j'aime juste de mettre l'humidificateur donc, on va voir l'évolution du l'humidificateur. On va se revoir très bientôt avec cette Grow de Vipar Spectra. Euh, voir si ça fait un peu d'évolution. Là, c'est le temps. C'est le temps de les nourrir encore. Euh, je pense que je vais prendre le temps de faire la, la formule, euh, la recette, avec des nutriments. Je pensais peut-être euh, donner seulement de l'eau à 6,5 de pH. Mais je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de nourrir euh, nos plants ici, là. Euh, leur donner un peu de chance je leur ai tellement... j'ai tout enlevé les grosses feuilles ils étaient toutes maganées euh, par rapport aux trips mais par rapport aussi au manque de nutriments donc euh, dans cette grow dans cette vidéo deux changements on a rajouté une fan on est rendu avec deux fans qui qui souffrent assez fort là, euh, les plantes vont pousser pareil je, je le sais et un humidificateur donc, euh, on, on ajuste l'humidité pour la croissance, en tant que floraison, quand on va être rendu là, à tourner ça en 12-12, peut-être enlever l'humidificateur. Euh, l'humidité, il y en a en masse en floraison, il faut utiliser le déshumidificateur dans cette situation. Donc, donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, euh, 22-23 degrés 55 d'humidité en début de croissance, milieu de croissance, dis-moi ce que t'en penses. Selon tes tableaux euh, PPFD que tu as trouvé sur internet. Et puis les plantes ici là, vraiment euh, vraiment beaucoup de feuilles, là, vraiment vigoureuses. Euh, je sais pas si c'est à cause que c'est des graines de cannabis régulières. Je sais pas, je sais pas. Mais tu vois que c'est pas le même style de plante là. Euh... Je sais pas si c'est à cause que c'est des graines toutes fuckées qui vont peut-être être des hermaphrodites, etc. Donc King Kush. King Kush, première fois que je fais pousser du King Kush. Euh... On niaisera pas trop trop longtemps avec ça. Euh... On va tourner ça en floraison là. Euh... On va compter euh, quelques de là Et on va rechanger ça de, de, de contenant là. aussitôt Sitôt, là qui, qui, qui reprennent un peu le dessus, là que les feuilles grossissent un peu, on va mettre ça dans un 5 gallons, et puis une semaine plus tard on va mettre ça en floraison, donc on ne pas avec ça. Donc merci encore à Bipass Spectra XS2000P2000, et j'attends avec impatience le, la série, il y a trois modèles, ils sont pas encore en vente, ils sont juste affichés, la série KS. De Vipar Spectra. Je pense que la KS2500. KS3000. Et la grosse grosse lumière. La KS5000. Alright gang. Merci à Vipar Spectra. King Kush. dosido Purple Punch. Humidificateur. Trips. Spider-Mite. Deuxième ventilateur. On s'en voit très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.